Et voilà c'est une journée finalement de cadeaux je viens de m'offrir une super glace framboise noix de coco au palais royal et c'était tout à fait délicieux dans ce petit banc frais et ce soleil chaud voilà et je m'en vais chercher mon autre cadeau qui est donc un délicieux que je m'étais promis de m'offrir le jour où mon scanner montrerait qu'il n'y a plus rien et donc je suis en voie de guérison ce qui s'est trouvé euh, vrai on va dire le 25 mars euh, même si euh, on a pris à peu près un mois à me donner l'ensemble des, des résultats voilà et donc pour me féliciter je m'étais promis en janvier quand j'ai croisé cette petite fragrance. D'habitude, je n'aime pas les parfums. Et là, j'ai découvert la, fra... la Fragile Violette ou Fragile Violette d'Eric Butterborn. Je ne sais pas comment on prononce ça. Voilà. Donc, je m'en vais chercher à voir si le stand est ouvert, si le magasin est ouvert. Et si je peux trouver ce cadeau que je mérite grandement et que toutes les femmes méritent pour euh, euh, et bien le, le plaisir euh, d'être féminine. À très bientôt